السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي تراميذ أعزاء مستوى القولة باكراوي معكم يوسو الثلال من قناتكم جوكوميك تيفي للفهم من اجتعاب اللغة الفرنسية بشكل جيد إذا نقترح عليكم هذا التمرين الأجوبة المقترحة من أجل تشجيعكم على التعرف على ليفيكيو ديستيل وتحضير الامتحان الجهوي بشكل جيد هذا هذا ليفيكيو ديستيل ديال البواطع مغفايد أحمد صفرعوي يجب تركزوا فيه بشكل جيد إليكم الأجوبة Alors, je de réponses et de de la le se dessécher dans du nuage, dans le et de bonjour, je une sorte de gradation. Ma solitude ne date pas d'hier. la négation parle pas. Ma solitude ne donne pas dire, ça veut dire ma solitude... D'autres fois. Le soir, elle rentre le corps gros et les yeux rougis. Elle dit, c'est une métaphore. Le corps gros. Le corps gros. Alors, les lendemains de ces fêtes étaient des jours morts. Plus triste, plus gris que les jours, que les jours ordinaires. Et donc, voilà, euh, comme par exemple entre les jours ordinaires et les jours euh, des fêtes. Alors, je me levais. De bonheur pour aller au msid, école coranique située à deux pas de la maison, on a dit que c'est ma périphrase. c'est Au lieu de dire msid on dit école coranique. C'est une sorte de définition, c'est une sorte de périphrase. Périphrase, c'est une figure de substitution qui consiste à remplacer un mot par sa définition. Bon. Ma mémoire était une cire fraîche, et le moindre événement s'est gravé en images iniffaçables. Iniffaçable. Alors, il y a une métaphore, l'expression le, le, le, le, une, une cire. Une cire, ça veut dire une colle. Alors, ma mémoire est comparée comme une colle. Ma mémoire, c'est le comparer, et une, une cire, c'est le comparant. Il n'y a pas d'outil de, de comparaison. Ma mémoire était une cire. Ma mémoire était une cire. C'est pas ma mémoire était comme une cire. Alors, c'est ma métaphore. Toutes ces femmes parlaient fortes, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. C'est la même chose que la euh, première expression. Voilà, regardez ça. Toutes ces femmes parlaient fortes, je avec passion pour ces désir de mots inexplicable et injustifiés. Il me sortait du seau, me jetait dans un coin comme un paquet. Hein? La comparaison est néoléque aujourd'hui. Elle disait, comparaison comme. Ma mémoire... Une belle mémoire était une siège fraîche, c'est une sorte de métaphore. C'est bon. Elle m'a dit, un coin... Comme euh, elle, me, elle me sortit du saut, me jeta dans un coin Comme un paquet, identifié comme un paquet. C'est le narrateur. Alors il y a une comparaison entre le narrateur et ce paquet. Mais moi, ma mère m'emporta à moitié mort, l'air frais sur les strates. Alors c'est une sorte de l'hyperbole. L'expression de l'hyperbole à moitié mort. Mort, il y a l'expression à moitié mort. Il y a l'expression à moitié Il y l'hyperbole. l'hyperbole. Dans la boîte à merveille, il y avait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous de tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Il y a une énumération. Il y a une énumération. Il y a une gradation. Je cite uniquement, voilà, je dis uniquement des choses ou des objets ou des êtres. Les deux ce ce sont des objets. Alors des bouts de verre, des anneaux de cuivre, de un muscle, des bouts de verre, des anneaux de cuivre, de un muscle, quatre nains, clés, des clous à des encriers vides. Il est nécessaire une énumération, une numération. Il faut savoir d'après une indications, indications que nous n'avons امرت بشكل من منطقي اما تصاعده اما تنازله على عموم تكون طباز إكسپرسيون اما إليمغازيون تكون مثلا ذكر العديد من من الاشياء ولكن عندهم حق لغوي موحد حيث تكون فرقة بين إليمغازيون و أكيوميلاسيون فشكون هناك تعدد الحق اللغوي اذا هناك تسمى أكيوميلاسيون أما فش يكون عندنا حق لغوي على شعر لексيカル وستكره هذك الأشياء لينتمي تنتمي شعر لексيكسية نوع فامي هذي غير فقط. إذن إليكم الفيديو الذي يوضح لكم طريقة إنجاز السيل.